Bonjour les copains et bienvenue à un nouvel épisode du Fab Lab at Home. Alors voilà, ce week-end j'avais plus de yaourt et j'avais vraiment envie de manger du bon yaourt. Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire soi-même Voilà. Eh bien il y a moyen. Je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment faire une sorte de yaourt. C'est parti. J'ai ici. Un pot avec du lait, un pot vide que j'ai soigneusement lavé à l'eau chaude, et un citron. Je vais verser le lait dans le pot. C'est pas facile avec ma bouche. Voilà, première étape terminée. Ensuite, le citron. Pas facile non plus. Oh là là, je vais y mettre le citron quelques gouttes. Euh. Voilà, comme ceci. Ah, bon. ce citron est bien citronné. Voilà, maintenant on va aller mettre ce mélange au dans un four très légèrement chauffé, je vais vous montrer. Avant de le mettre au four, il faut mélanger avec une cuillère, comme ceci. Mettez votre four au minimum. Quand on l'ouvre, il doit être juste tiède, juste tiède, on doit pouvoir aller dedans, regardez. Pas de problème, je vais dedans, je n'ai pas trop chaud. Ensuite, on va simplement mettre le pot dans le four. Voilà. On met le pot au four pendant quelques heures et on va voir si on obtient du yaourt. À tantôt Et voilà, après de longues heures, le yaourt est prêt. Je ne vous cache pas que j'ai dû rajouter un petit peu de citron parce qu'il n'avait pas du tout pris. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Eh bien, écoutez, il a l'air pas mal du tout. Me voici dans le frigo. En effet, j'ai décidé de remettre le yaourt quelques heures au frigo pour voir s'il allait durcir. Nous allons regarder tout de suite ce que ça donne. Mmh. Mmh. Non, ça, ça a peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, excusez-moi. Il n'est toujours aussi liquide, mais nous l'avons goûté avec croc et il est délicieux. C'est plutôt du yaourt à boire. Je considère donc que cette expérience est réussie. Pour rappel, il faut du lait, de préférence du lait entier, du jus de citron, un demi-citron pour un pot tel que celui-ci, et vous le laissez dans un endroit chaud pendant plusieurs heures. Et vous obtiendrez du yaourt liquide. Faut vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne en fait. Pourquoi est-ce que le lait coagule quand on met du jus de citron dedans Eh bien en fait c'est simple. Enfin en fait c'est compliqué mais en simplifiant on peut dire qu'on change le pH du lait, c'est-à-dire son niveau d'acidité avec du jus de citron, ce qui provoque des grumeaux en dénaturant les caséines qui sont les protéines majoritaires du lait. Je vous ai mis un lien qui explique tout ça très bien en bas de l'article. Je vous propose de le lire si vous avez plus de questions et je vous dis à bientôt